Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Je suis euh, déçue, en colère. D'ailleurs euh, voilà mon vrai visage. Hmm. Donc euh, arrêtez de venir euh, m'enquiquiner me, en me disant que j'ai un beau profil, que mon profil vous plaît et que vous êtes là pour draguer. Je ne suis pas là pour draguer. Moi je suis là parce que j'ai un travail à faire et que j'ai envie qu'il se fasse correctement. Donc tous les dragueurs, vous êtes gentils, vous allez voir ailleurs. Ça c'est la première chose. La deuxième. Elle aurait pu s'appeler « Et tout le monde s'en fout ». Manque de bol, ça a déjà été pris. Hein Donc, euh, par des gens qui sont très bien d'ailleurs. J'adore regarder leur émission. Elles sont très bien, mais ça a déjà été pris. Donc bah, au lieu de « Tout le monde s'en fout », c'est « Je me moque de tout ». Ouais, je me moque de tout. Euh, j'ai une maison, j'ai un toit, j'ai à manger, j'ai de la nourriture, j'ai une voiture, j'ai un boulot. Le reste, je m'en fous. Je me moque de tout. Les gens qui sont dehors, dans la rue, je m'en fous, je me moque de tout. Les gens qui n'ont pas faim, je me moque de tout. Les gens qui ne peuvent pas aller travailler parce qu'ils sont malades, je m'en moque. Les gens qui ont besoin d'aide, je m'en moque. Les gens qui sont là et qui ont des enfants et qui ne peuvent pas donner à manger aux enfants, je m'en moque. Ah, qu'est-ce que vous avez bon cœur. Mais qu'est-ce que vous êtes des gens bien. Mais qu'est-ce que je suis heureuse de vous avoir dans mes contacts. Mais ça ne va pas durer. Ah, ça ne va pas durer. Ça. Ah non, non, non. J'ai lancé sur Facebook et sur euh, VK aussi une page pour aider. Ah ouais, ah ouais. Euh, j'ai aussi une page pour aider, euh, ça s'appelle, euh, que je m'en souvienne, parce qu'en fin de compte, euh, je suis tellement con de vous avoir pris en contact, que je m'en souviens plus, ah ouais, euh, ouais, ouais, moi aussi je me moque de tout, voilà. Ah. Bref, j'ai ouvert une page pour, pour aider les gens, pour aider ceux qui étaient dans le besoin, une page qui servait au troc, une page dont vous n'avez rien à faire que d'échanger des vêtements ou des articles, peu importe lesquels, hein, pour donner aux défavorisés. Hein. Quand j'ai fait cette, euh, ce mini-sondage, il hein, y a des gens qui m'ont dit « Ah euh, oh, ouais, ouais, fais-le On te suit, on te suit, on te suit, on te suit <rire> !»« oh, oh non, mais quelle hypocrisie Sérieux Vous me suivez ?» Hein? la seule qui met quelque chose sur la page ça a été moi, bon d'accord c'est moi qui ai fait la page mais vous, vous étiez censé me suivre hein? et donc vous aussi partagez, alors où oui, est la page elle a été partagée, allez cinq fois 5, six fois hmm. guerre plus parce que pourquoi bon, vous, vous foutez de tout, vous en avez rien à foutre hein? alors vous allez dire ouais de bah, toute façon euh, c'est comme ça euh, nous, les gens, euh, s'ils sont comme ça, c'est de leur faute. C'est horrible, c'est horrible. Parce qu'on en est arrivé à. Ah, mais il faut que je vous montre comment je suis belle aujourd'hui. Comment je me suis fait belle pour vous. Hein? Rien que pour vous. Pour euh, vous montrer que moi aussi, je me fous de tout. Que moi aussi, je peux jouer dans l'extravagance. Et que moi aussi, je peux être en colère. Et euh, surtout, je ne suis pas en colère. Je suis peinée. Je suis peinée qu'il y ait autant d'hypocrites. Parmi vous, tellement d'hypocrites, hein, qui se disent on veut aider, on veut aider, puis au final vous faites quoi Que dalle Rien du tout Vous avez vu sur la page euh, le témoignage d'une personne qui va se trouver à la rue au mois de février Est-ce qu'au moins vous l'avez vu Est-ce qu'au moins vous l'avez lu hein Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça ne me donne pas, hein vous êtes tous des hypocrites, mais pour ceux qui l'ont vu, ça ne vous a pas touché Ça ne vous a pas dérangé ça ne vous est pas passé par la tête que d'un jour au lendemain, ça pouvait être vous qui, étiez, qui êtes dans ce cas-là Non, rien à foutre. Hein. Pour l'instant, tout va bien. Demain sera un autre jour, sauf que le jour où vous serez dehors et que vous aurez besoin qu'on vienne vous aider et que vous aurez besoin de couverture, que vous aurez besoin de vêtements, que vous aurez besoin d'un toit pour vous et pour vos enfants, il eh n'y ben, aura personne pour vous aider parce que vous aurez tourné le dos à tout le monde. Hein? Euh, moi je m'en fous. Euh, euh, de temps en temps, il y a des gens comme ça qui, qui se lèvent et qui se disent Tiens, je vais faire quelque chose de bien. Hein? Et ces gens-là, ils sont suivis par qui Par personne. Alors, oui, ça me met. Ça me désole. Voilà. Ça me désole qu'il y ait autant d'indifférence parmi vous. Vous êtes des gens sans cœur. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes là juste pour dire on te suit, on te suit, pour vous donner bon cœur. Et puis au final, vous faites quoi Rien. Qui a partagé sur la page Pas bah, une seule fois, vous avez partagé quoi que ce soit. Ah, vous me partagez des conneries. Ouais, ah, ouais, ouais, ouais, des conneries, ouais, vous me partagez. Ouais, ouais, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas une page pour ma partager des conneries ou partager des annonces euh, qui vont avoir lieu. Mais ce n'est pas une page pour partager des annonces. Surtout qu'elles n'ont rien à voir parce que c'est pour faire la fête. Alors oui, aller faire la fête si ça vous fait, ça vous fait plaisir. Mais là, en l'occurrence, la personne qui est dehors, hein, qui habite sous un carton et qui gèle tous les soirs, ça va lui faire vachement plaisir hein, d'aller faire la fête le soir. Ah, oui, oui, elle est prête à ça, elle n'attend que ça. Je vous assure, elle n'attend que ça hein, d'aller faire la fête. Ouais, si seulement elle pouvait, hein, si seulement elle osait, elle, elle, elle osait sortir de, de son carton de peur que quelqu'un d'autre ne ne lui prendre, hein, mais ça c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal, ouais, c'est dans l'heure du temps, vous êtes tous une bande de cons, hein, je suis désolée, je suis tous une bande de cons. Et euh, si je suis vulgaire, c'est parce que j'en ai ras le bol. J'en ai marre. Parce que ça me fait mal au cœur de voir des gens qui sont dans la souffrance. Et ça me fait mal au cœur et ça me fait chier. Qu'il y ait des gens qui aient des possibilités. Putain, 50 centimes. Ça, ça, ça, ça, ça, ça vous ruine 50 centimes. Voire même 10. Ça vous ruine de, pour les mettre dans la cagnotte, pour aider les gens qui sont dans les besoins. Franchement, ça vous ruine. Et ils allaient me dire, ah, mais toi, mais qu'est-ce que tu fais Hein? Moi, je vous ai dit déjà ce que je faisais. Je vous l'ai dit, mais si vous ne l'avez pas lu, ce n'est pas de ma faute. Hein? Si vous êtes trop con, ce n'est pas de ma faute. Hein? Voilà, on en est là aujourd'hui. Hein? Tout le monde veut changer le monde. Tout le monde veut changer. Ah, ouais. On est dans un monde, où... oh, il est horrible ce monde, il y a des malheureux, il y a des ci, il y a des ça. Sauf que quand quelqu'un se lève et se dit, euh, allez, donnez... on se donne de la main, on va les aider ces gens-là. Qu'est-ce que ça fait Rien « Ah, c'est bien Ah, c'est bien Ah, je vous félicite, bravo !» Vous êtes vraiment des gens au top, au top de l'hypocrisie, ouais. En fin de compte, ça ne m'étonne pas que... Ça ne m'étonne pas que vous aimiez Macron, ça ne m'étonne pas que vous battiez pour Macron, ça ne m'étonne pas que vous soyez prêts à réélire Macron, parce que la Macronie vous va très bien. Oui, je suis en colère, je suis en colère, parce que j'ai de la peine. J'ai de la peine pour les gens qui n'ont rien, et j'ai de la peine pour tous, ce... et, et, et j'ai de la peine au final pour tous ces gens qui se disent avoir du cœur, mais qui en fait n'en ont pas, qui partagent rien, qui donnent rien. Ah non, c'est à moi, tu comprends, je vais pas le donner. Bah non. Hein? Et puis euh, qu'est-ce que ça va changer au final, hein? de donner euh, un vêtement chaud à quelqu'un qui a froid, ça va changer quoi au final Rien du tout, mais rien du tout Non, non, il, il vaut mieux euh, faire attention à ce que disent les journaux. Oui, avec euh, le coronavirus, ouais, ouais, ouais, c'est vachement plus important. Attends, on se protège, oh, les gars, hey, hein on se protège de la bronchite. Hein mmh. Les hôpitaux sont prêts à recevoir tous les coronavirus qui viennent pas. Mmh. Ah, ils sont prêts. Ils sont même prêts à y trouver une, un, un vaccin aussi pour, euh, pour les aider. Hein? Les premiers qui vont être touchés, ça va être qui Ça va être les SDF, qui vont être touchés par la maladie. Enfin, euh, celle-là moi, je pense que cela a été un petit peu, un petit peu, un petit peu inventé quand même. Hein on a pris la grippe, on a pris le, la, pneu, euh, la pneumologie et puis euh, on en a fait un mélange et puis comme ça, on a trouvé une maladie. Ouais, parce que les Chinois, euh, bah, c'est pas comme les autres, hein c'est euh, pognon-pognon. Hein bon. euh, même s'il y a des malheureux, et ça j'en suis désolée pour eux, hein même s'il y a des malheureux à cause de nous, mais bah, euh, quelque part, ils l'ont accepté. Donc, euh, voilà, ils sont aussi fautifs aussi. Je ne, je ne pardonne personne. Vous êtes tous fautifs. Vous êtes tous fautifs. la situation dans laquelle on est, vous êtes tous responsables. Vous êtes tous responsables. Hein? Vous n'êtes pas foutu capables. Et euh, que ce soit euh, éveil ou pas éveil, esprit ou pas esprit, peu importe. Vous n'êtes pas foutu, capable de tendre la main à votre voisin. Hein? Alors, euh, bien sûr, la famille d'abord, je suis tout à fait d'accord, la famille d'abord, la famille c'est ce qui compte le plus. C'est vrai, pour moi aussi, la famille c'est ce qui compte le plus. Mais une fois que la famille va bien et que la famille est euh, entre, entre de bonnes mains, parce qu'au bout d'un moment, la famille arrive quand même à se débrouiller toute seule, hein? elle n'a pas tout autant besoin de vous. Par contre, il y a d'autres gens qui ont besoin de vous. Hein? Il y a d'autres gens qui aimeraient bien euh, être aidés et qui les aide, qui les aide, il y a le Secours Populaire qui leur apporte à manger, il y a le Secours Populaire, il y a la Croix-Rouge, ah les Restos du cœur Sacré Coluche, heureusement qu'il était là, ouais, mais bon quand tu vois qu'il y a des gens en Mercedes qui vont aller euh, se restaurer au resto du cœur ben tu te demandes vraiment si, euh, pour qui est le resto du cœur hein? on se le demande. Parce qu'au final, euh, si c'est pour les riches, euh, ce n'est pas intéressant. Pour que les riches deviennent encore plus riches, ce n'est pas intéressant. Le secours populaire, j'ai largement... Le euh, euh, secours populaire, euh, c'est que ça. Le secours catholique est relativement euh, correct. Euh, la Croix-Rouge, bah, Croix euh, je ne vois pas ce qu'elle pourrait faire de plus à part... Euh, se promener tous les soirs dans les rues pour euh, donner euh, une soupe chaude et puis de quoi euh, donner euh, des vêtements chauds aux gens qui en ont besoin. Hein? Mais euh, on, on pourra peut-être les aider, on pourra peut-être les aider. Hein? Par exemple, euh, si la cagnotte était assez importante, si, si, si tout d'un coup vous aviez le déclic, hein? le déclic, votre cœur qui s'ouvre et que vous disiez Tiens, si moi je donne 50 centimes et que l'autre donne 1 euro et puis que l'autre il en donne que 10 ou 20, ben, peut-être qu'on pourrait acheter des tentes à ces gens-là hein? et qu'ils auraient un toit au moins provisoire en attendant pour, pour, euh, pendant ces, ces jours de, de froid. Qu'ils auraient un endroit qui serait à eux hein? une tente à décathlon. C'est pas ce qu'il y a de plus cher. Ben non, mais pour ça il faut de l'argent. Ben oui. Mais euh, moi je suis comme vous, euh, je ne suis pas riche, euh, mon bras il ne va pas jusque chez Rothschild, non, puis de toute façon il ne voudrait pas, hein? moi je ne voudrais pas être son ami. Hein? je ne vais pas jusque là. Euh, j'essaye de faire les choses de, par mes propres moyens, de mon côté en dehors des vidéos, je ne fais pas que des vidéos, je fais plein de choses à côté et j'essaye de faire en sorte d'aider autour de moi qui le fait, qui le fait et quand on vous propose un truc sur Facebook, vous êtes là en train de vous dire bonjour et comment, et tu, et tu dragues, et tu dragues alors que la page elle est faite pour aider, et tu dragues. et ben non, et ben non. Tous ceux qui sont sur la page Facebook et qui n'ont pas fait quoi que ce soit, rien du tout, ils vont dégager, ils vont dégager et plus vite que ça. Hein? Et, celui, et je vais prendre une photo de moi, là, euh, telle que je suis maintenant. Je, je trouve que pour le carnaval, là, je me suis bien, bien réussi. Hein. Je me suis bien réussie. Ouais, je me suis bien réussi. Je vais prendre une photo que je vais mettre en photo de profil. Et le prochain qui me dit euh, qu'il a beaucoup aimé ma photo de profil et qu'il euh, me trouve très belle, je vais lui demander s'il n'a pas besoin d'une canne et d'un chien. Parce qu'il faut arrêter d'être con à un moment donné. Hein quel que soit le pays, quelle que soit la langue, quel que soit ce que vous voulez. Parce que maintenant, vous allez sur une page. La page, vous pouvez la traduire. Et j'estime avoir été assez claire sur ma page. C'est une page qui est là pour aider les autres. Toutes mes pages, toutes mes pages sont là. Non, ce n'est pas pour me faire de la pub. Hein. Je ne mets pas des choses personnelles. Je marque des informations. Et je suis là pour aider les autres. Alors, euh, bienvenue à ceux qui comprennent. Et ceux qui ne comprennent pas. Ceux qui restent coincés dans leur coin, qui préfèrent leur bien-être, leur petit euh, confort euh, illusoire, leur petit confort virtuel. Hein? Bah, continuez donc, hein? mais ne venez plus jamais me voir, plus jamais. Ne me demandez plus en ami, ce pas la peine, je vous refuserai. Et alors avec une force hein, que vous allez faire trois tours dans votre slip et vous en rendrez même pas compte. Alors maintenant, stop, il y en a marre. Il y en a marre de tous ces hypocrites qui se disent vouloir aider et qui en final ne font rien. Il y en a marre de tous ces gens qui se disent on vit dans un système de merde mais qui font rien pour le changer. Il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Alors oui, j'ai fait une cagnotte pour cette page parce qu'il y en a besoin. Oui, j'ai fait une cagnotte pour moi personnellement parce que je me dis que ça me donne de chance. Hein? Et que du coup, peut-être que s'il n'y en a pas une qui fonctionne, on en a peut-être une deuxième. Mais au final, là, aujourd'hui, au bout de quelques jours, on en est toujours à zéro. Hein? Euh, c'est tellement facile de, de partager une page. Hein? C'est mieux qu'un don. Ouais, c'est mieux qu'un don. Écoutez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. La page, je ne l'arrête pas, hein? je la laisse. J'irai de temps en temps dessus pour voir ce qui se passe. Je la laisse. La cagnotte qui est rattachée avec, je la laisse. Et puis on verra bien ce qui se passe. Hein? Mais en tout cas, cette vidéo, la vidéo que je fais aujourd'hui, mercredi, je vous assure qu'elle va faire le tour de toutes mes pages et que je ne regrette absolument aucun mot, aucun mot, aucun mot de ce que j'ai dit. Je ne regrette absolument rien. Et voire même, je n'ai pas été aussi loin. Non, pas aussi loin, assez loin. Parce que des témoignages des gens qui sont dans la misère, des témoignages de tout, il hein, y en a qui a fait un pas vers ces gens-là. Qui leur a dit, mais écoute, si tu veux, je peux t'aider à ça, à ça ou à ça. Qui Ah, mais je sais. Ah, je ne suis pas connue. Ah, je suis une, une illustre inconnue qui sort de nulle part avec des idées farfelues pour aider le monde. Ah, mais pour qu'elle se prend celle-là Ça va Et on se calme Pour ça, on a Macron Ben bah oui, je sais. Mais moi, Macron, je m'en fous. Et les hommes politiques, je m'en fous. Et le système, je m'en fous. Moi, mon but, mon but personnel, ce qui me rendrait vraiment heureuse, c'est de pouvoir aider les gens qui, eux, ne le sont pas. Et vous, votre but, c'est quoi c'est que le système continue comme ça C'est que les malheureux restent malheureux et que les riches gardent leur richesse Ah ouais ben C'est bien. Sauf que dites-vous bien qu'il y a une chose de juste dans cette vie, c'est la mort. C'est que le jour, même si vous êtes blindé de pognon, même si vous êtes blindé de thunes, que vous soyez blindé de tout ce que vous voulez, si vous ne partagez pas, et ben vous irez au même endroit que les autres. Et même si vous partagez d'ailleurs, hein, vous finirez entre quatre planches. À la seule différence que ceux qui n'ont rien, bah, ils emporteront rien, et à part l'amour qu'ils ont dans leur cœur, et qui ceux qui sont riches à millions, avec des maisons partout, hein, qui louent avec à, à des prix, euh, euh, le prix d'un loyer, c'est ma rentrée d'argent de l'année, hein, le prix d'un loyer, c'est ma rentrée d'argent de l'année, et encore, et encore, et encore, je suis large. Hein. Vous Vous rendez compte? Et ces gens-là, ben non, ben non, on a de l'argent, hein. l'argent appelle l'argent, soi-disant. Hein. Donc on a de l'argent, on va le garder pour nous. Hein. Et puis on va faire un peu plus, et puis un peu plus, et puis un peu plus, ouais. Tant qu'à faire, si on peut donner de l'argent jusqu'aux nos enfants, petits-enfants, ailleurs, et petits-enfants, etc. Euh, bah c'est bien. Euh, je vous rappelle que quand même, on n'est quand même pas tous des imbéciles, on n'est quand même pas tous des idiots. On n'est pas tous des moutons blancs. Il y a quelques moutons noirs, il y a quelques récalcitrants. Moi, je fais partie des récalcitrants, je fais partie de ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe et je veux, je souhaite, franchement, du fond du cœur, faire changer les choses. Mais toute seule, je ne peux pas. Non, toute seule, je peux pas. Et j'ai tendu la main, bien sûr, j'ai tendu la main. J'ai demandé un coup de main, je me dis, aidez-moi, aidez-moi les gars. Ah oh, bah ouais, mais on t'aide, il n'y a pas de souci, on va t'aider, on va t'aider. Résultat, aucun. Pourtant, il y a des témoignages sur la page. Il y a des témoignages sur la page. Vous l'avez pas vu. Vous l'avez pas lu. Rien. Vous avez été voir le Respect pour tous Non. C'est ma page Facebook. Respect pour tous. Alors, il doit y avoir euh, six ou sept membres. Ouais. Si je me compte. Six ou sept membres. Ouais. Qui au départ étaient tous d'accord, hein, pour aider, pour faire quelque chose, pour faire avancer le monde. Ah ouais, il a vachement avancé. En parole. Hum, mmh, mmh. Mais les paroles s'en vont et les gestes restent. Le problème, c'est que les paroles se sont envolées et que les gestes, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Donc voilà. Écoutez, si vous êtes bien dans votre petite vie, restez-y. Hein? Euh, comme je vous disais, je, vous, je laisse la page ouverte. Des fois, qu'il y ait euh, une lumière qui s'allume dans votre esprit ou dans votre cœur et qui vous dise au final, peut-être que ça serait bien de les aider aussi. Hein? Ouais. Parce que... La femme qui a fait le témoignage sur la page, elle n'a pas un copec, pourtant elle aide. C'est ça qui est malheureux. Enfin, qui est paradoxal, je dirais. Voilà. C'est les gens qui sont dans la rue, c'est les gens qui ont connu le malheur et la tristesse qui aident. Parce que ceux qui ont un toit sur la tête, ils n'aident pas. Bah, non, bah, ça, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas. Et puis, ce n'est pas la peine de me dire que... Maintenant, euh, maintenant qu'ils ont un toit sur la tête, euh, ils en profitent parce qu'ils euh, ont beaucoup trop galéré. Arrêtez, arrêtez avec ça, arrêtez. Parce que moi aussi j'ai galéré quand j'étais jeune. Ouais, on galère tous quand on est jeune. C'est comme ça qu'on apprend. On galère tous quand on est jeune. Mais une fois qu'on est grand et qu'on a deux doigts de cerveau, eh ben, euh, le résultat des courses c'est de se dire qu'au final on a eu de la chance. On a eu de la chance de pouvoir enfin arriver à avoir ce qu'on veut. Alors pourquoi pas aider ceux qui n'ont rien non, mais on préfère retourner le dos. On préfère le retourner le dos, voire les ignorer. C'est tellement mieux. Ah non, il ne faut pas regarder, vous savez. Est, euh, mon mari, euh, il a l'habitude de dire euh, qu'il y a des endroits où c'est tellement triste que les, les corbeaux euh, volent sur le dos pour ne pas voir la misère. Hein? Ben ouais, c'est ce qui se passe en ce moment. Hum? Les corbeaux, ils volent sur le dos pour ne pas voir la misère. Ben ouais, même eux, ils ne veulent pas voir la misère. Alors que nous... Nous en sommes fautifs, nous en sommes responsables et que nous ne voulons rien faire pour que ça change. Oh, quelle est belle la France Bravo Moi j'ai honte, j'ai honte d'être française et de plus en plus. J'ai honte, j'ai honte. Parce que dans certains pays du monde qui sont pauvres ou qui sont en voie de développement, eux, ils aident, ils s'entraident. Ils ah ils n'ont rien, ils n'ont rien hein? le soir. Ils n'ont pas de télé, ils n'ont pas d'internet, ils n'ont rien. Alors le soir, eh ben, ils se réunissent, ils se font leurs propotes ensemble, ils mangent en ensemble autour du feu, ils discutent hein, et ils vont se coucher. Voilà, ça c'est la vie, ça c'est l'entraide, ça c'est l'amour. Ici, il y a quoi Rien. Alors le monde digital, pardon. Le monde virtuel, pardon. Euh, le nouveau monde qu'on veut nous imposer, pardon. Le nouvel ordre mondial, pardon. Mais vous savez quoi Je vous emmerde tous. Je vous emmerde tous. Et sur ce, profitez bien de ce que vous avez. Profitez bien de, de ces petits instants que vous avez, que vous croyez avoir. Hein profitez bien. Parce que ça ne va pas durer. Ça va pas durer. Et ouais. Et les pauvres, eux, ils, ils seront prêts. Ils seront prêts parce qu'ils n'ont déjà rien. Donc on ne peut rien leur enlever vu qu'ils n'ont déjà rien. Mais vous, ça, réfléchissez. Et surtout, euh, euh, réfléchissez pas trop. Hein, ça fait bouillir le cerveau déjà que ce pas très clair des fois. C'est tout ça pour vous dire que je suis très, très, très très déçue du peuple français. Aux français ou tous ceux qui se disent français. Très très déçu des gens qui vivent en France. Très très déçu. Mais ça, qui, qui, <rires> qui sont, euh, Tout le monde s'en Forcément, tout le monde s'en moque. Qui suis-je, moi Tout le monde s'en moque. Hein? Ah ouais. Tout le monde s'en En attendant, bah, je fais partie des voix qui se soulèvent contre l'injustice, contre euh, ce qui n'est pas bon sur cette planète. Enfin, en France déjà, hein, parce que si on commence à tomber sur la planète, alors là, c'est même pas la peine, hein, on... Là, c'est perdu d'avance, quoique c'est déjà pas gagné en France, donc pour l'étranger, c'est perdu d'avance. Donc ça fait 23 minutes que je vous déblatère euh, tout un amas de conneries dont vous en avez rien à foutre. Donc, euh, bah écoutez, euh, écoutez cette vidéo, l'écoutez pas, vous avez en bas la cagnotte, vous, vous y participez, vous y participez pas, je m'en fous. Parce que moi, de mon côté, mon cœur, mon cœur m'a dit, tu as fait ce que tu devais faire. Maintenant, chacun a sa conscience et chacun a le droit de faire ce qu'il veut, comme il veut, d'être égoïste, d'être hypocrite, d'être menteur, d'être malveillant. Enfin, tout. Ça fait partie de la vie. Hein? C'est juste le mauvais côté. Voilà. Bah, ben, écoutez... Sur ce, portez-vous bien, profitez bien et dessinez notre vidéo si on se revoit, hein? si celle-ci vous a pas trop dégoûté. Et euh, si on se revoit, bah, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.